Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, petite intervention sur les frelons asiatiques. Donc là, on est sur un nid de frelons caché, on va dire, caché, je sais pas comment on peut faire, dans une cloison, mais c'est un mur extérieur en bois où les frelons sont rentrés dans un petit trou. Le propriétaire, qu'est-ce qu'il s'est dit Je vais mettre de la bombe et je vais boucher avec un bouchon avant le trou et ça va être réglé Ben non, ils ont trouvé un autre passage donc là le monsieur il m'a appelé donc je vais monter le matériel parce que c'est à l'étage et ben je vous montre tout ça <musique> bon voilà on arrive sur le lieu je vais vous montrer donc voici le trou avec le bouchon donc de temps en temps il passe par là maintenant et il passe aussi au niveau des tuiles donc on va enlever le bouchon voilà on va libérer on va tapoter voir s'il y a du monde donc ça me dirait un passage de câble La poudre j'entends du bruit il y a rien qui sort mais on les entend souffrir donc ce que je vais faire c'est que je vais monter sur le toit et je vais détuiler ah voyez un frelon qui arrive comme je vous ai dit le propriétaire a déjà mis un coup de bombe dedans donc il y a moins d'activité et au niveau des tuiles ça sort un peu plus Là, Donc, je l'entends, je l'entends. D'accord. Je vois le dessus du nid. Voilà le nid. Vous voyez le nid dedans Il est là. voilà le nid donc, donc ils passaient par le trou, ils montaient le long de la cloison et ils se retrouvaient au niveau de, de sous la tuile et ils ont fait leur nid là. donc on va retraiter au niveau du nid Allez voyez comment ça sort Allez, je remets les tuiles et je vous fais l'explication depuis en bas. Bon, voilà les dédés. Petite explication. Donc on fait le bilan. Les frelons sont arrivés par là. Ils sont montés à l'intérieur. se sont retrouvés sous les tuiles ici. Sous les tuiles ici et ils ont refait un nid. Le propriétaire a mis de la bombe. Mais la bombe n'est pas allée jusqu'en haut. Il a mis un bouchon. Automatiquement les frelons ils vont chercher une autre entrée. Donc ils sont passés par-dessous. Et là maintenant, Dédé a mis la poudre là, ici et en haut. Donc il faut laisser agir et c'est fini. Il fait chaud. Je suis un peu essoufflé. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like. Et je vous dis à très bientôt.